Là, c'était le dernier entrecroisement qui nous restait à éliminer, c'est celui euh, en sortant de Petit-Bourg pour aller vers Convenance. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est chose faite avec l'ouverture de cette botelle, hein, donc, euh, qui permettra de passer euh, sous le pont et, donc, euh, et après de reprendre la circulation dans le, sens, dans le bon sens, je dirais, et sans entrecroisement. Donc, ce qui fait que le flux venant de Convenance pourra... Continuer sans, sans être arrêté, sans être interrompu par euh, quoi que ce soit comme véhicule. Tous les jours, je, je l'emprunte je pour me rendre à mon travail à Convenance. C'est vraiment une très bonne idée et ça va fluidifier la circulation et ça, va vraiment, une autre, ça sera vraiment arrivé au travail sans stress. L'intersection là était très délicate et c'était pas toujours évident qu'on puisse nous laisser passer. Nous y sortions de petit bout pour aller sur Convenance le matin. Ce matin, puis je vois que ça va bien. C'est une bonne chose. Bonne chose pour vous, Continuez à travailler.